Eh bien, bonsoir tout le monde, caramel caramelle, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une petite, une petite vidéo, essayez de ne pas rire, donc voilà, sur cette vidéo, ben, euh, comme on le dit dans le titre, il faut, faudra essayer de ne pas rire, donc essayer de ne pas rigoler, en gros ça, donc voilà, c'est donc, parti, donc euh, si je rigole, c'est que c'est drôle, et si je rigole pas, c'est que c'est pas drôle, hein, on va pas se mentir, euh, voilà quoi, mais des fois, il y a des gens, tu vois, il faut des, essayer de ne pas rire, mais t'as des vidéos, tu vois, c'est... Genre, il faut des chutes, mais des chutes qu'il faut mal, tu vois. Et, et c'est chaud, et t'as déjà, ils arrivent à rigoler. Moi, personnellement, moi, je pourrais pas rigoler sur des, des chutes sales comme ça. Tu vois, ils rigolent, mais moi, je pourrais pas. Bref, donc voilà, donc nous allons aller dans la vidéo. Donc voilà, donc, 1, 2, 3. let's go. Ok, le mec... Euh ou la fille, je sais pas, il sort euh, là avec une poubelle, là, je sais pas ce qu'il fait ok très bizarre mais c'est quoi ça, wesh ah, c'est le vent, je pense vous ça c'est pas si drôle mais voilà, wow ah, ouais, <rire> C'est bon Allez, va vraiment Débat. tomber. Aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, putain, Wasterman. Par exemple, DJ, il va rigoler sur des trucs comme ça. Moi, je ne peux pas. Oh, oh. Oh, quel okay, oh, yeah. est va se combiner C'est sûr Ah, tu vois ça? Ah, ça fait mal, mais c'est drôle, tu vois. Oh non! Oh non, des à fou, vas-y. Allez. Ah, désolé de mourir, mais voilà. Oh my god, you scared me, kid. Eh, mais c'est eh, chaud si tombe. Ou pas yeah T'as des jeux bruyants sur des trucs comme ça, Tu peux pas Ah ça c'était pas drôle. Ça, ça c'était non, c'était pas drôle. Oh oh oh Ah À me dire. C'était pas drôle ah, ça. Oh le pauvre. Oui. Voilà quoi. Ça c'était chaud. Oh le pauvre. C'est ramasser le truc dans la gueule. Ouh ah ouais, c'est tout les bêtes. Ah, c'est chaud, ça, ça, mais. Ah oh Putain Oh oh ça, ça, Pour des trucs comme ça, tu peux pas rigoler Toi, la nuque et tout, tu peux pas rigoler Ah ouais Ah le pauvre Ouais, ce mec, il me pousse comme ça ou quoi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 je sais pas compris. <rire> MD. <rire> oh, MD. Oh. Ah MD. Il s'est ramassé le truc de. Oh. Oh, C'était pas drôle. Oh, des ah des ah ah c'est Je sur ça. Putain. dans les boules. Ah. Là, c'est chaud, mon ah rey. Ok, là c'est. <rire> tu vois, moi, bah, des fois, il y a un truc que je comprends pas c'est que t'as des gens, il faut des vidéos, essayer de le parier tu vois. il et il met toutes les vidéos en compilation et tout mais il met des trucs qui sont pas drôles tu vois il met des chutes même des chutes qui sont sales tu vois c'est moi je pourrais pas frère rigoler sur ça tu vois c'est chaud donc nous allons arrêter la vidéo là les potos donc j'espère vous aurez cette petite vidéo essayez de le pas rire bon je pas trop trop trop rigoler parce que tu vois maintenant les essayez de le parier rire compilation ils mettent des vidéos qui sont pas drôles tu vois ils mettent tu vois ça pas drôle. Donc voilà, c'est Carmel j'espère que vous aurez aimé cette, cette vidéo. Donc si vous l'aurez aimé, peut-être c'est pas drôle là, peut-être là je rigole pas parce que je suis tout seul, mais parce que tu vois d'habitude quand t'as avec quelqu'un, tu vois, n'importe quoi quand vous faites la vidéo, c'est drôle, tu vois. Enfin, tu vois Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous l'aurez aimé, là c'est la première partie. Il y aura des deuxième parties jusqu'à la dixième, je sais pas combien. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'est la troisième fois que je le dis. Donc si vous l'aurez aimé, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter. Laissez un petit pouce bleu tu parles prendra le sel. Vous abonnez à cette chaîne pour savoir sur la prochaine vidéo. Tout à vous, je à tu Ciao les potos. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce qu'avec ces bugs YouTube de merde, es aimé, tu sais. Voilà, ciao les potos.